Quelles sont les bases de données des bibliothèques et qu'elles devrais-je utiliser? L'une des plus grandes ressources de la bibliothèque est sa collection de bases de données. En fait, cela soulève une question importante. Qu'est-ce qu'une base de données de bibliothèques au juste et comment en utiliser une Heureusement, ça ne ressemble pas du tout à cela. Une base de données de bibliothèque est une collection en ligne remplis de renseignements scolaires et savants provenant d'un grand nombre de ressources différentes, y compris des périodiques, tels que magazines et journaux, ou des sources de référence tels que des livres, des vidéos et de la musique. Toutes ces ressources ont été achetées et payées par la bibliothèque et sont donc à votre disposition gratuitement. Mais tous ces renseignements ne sont pas regroupés dans une seule base de données. Les bibliothèques disposent de nombreuses bases de données, chacune étant axée sur un sujet particulier comme la psychologie, l'histoire de l'art ou l'anglais, qui proposent tous ces articles remplis de renseignements précieux. Les articles sont facilement consultables et organisés par sujet, mais surtout vous pouvez concentrer votre recherche sur des sources vérifiées et évaluées par des pairs. Et si vous n'arrivez toujours pas à trouver l'article parfait, ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un à la bibliothèque qui est parfaitement formé et prêt à vous aider. Par conséquent, avec l'aide de cette personne, vous trouverez toujours ce dont vous avez besoin.